Bienvenue dans le Top Santé de TV. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Nous allons aborder le sujet, un sujet qui est la grossesse et particulièrement la G.E.U. grossesse extra-utérine. Euh, quels sont euh, les risques d'une G.E.U.? Quels sont les signes d'une G.E.U.? Pourquoi la G.E.U. est une urgence médicale? Tout de suite, des réponses avec le docteur Sylvain-Marie, gynécologue obstétricien, Docteur marie sylvain Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mais Quels sont les signes cliniques d'une grossesse extra-utérine? D'accord. Alors, définissons déjà les choses. Une grossesse extra-utérine, c'est une grossesse qui ne s'implante pas dans la cavité utérine, ce qui normalement est le cas la grossesse s'arrête en chemin elle s et elle va s'implanter dans la trompe rappelez-vous vos cours d'embryologie lorsqu'une grossesse euh, a, a lieu lorsque le spermatozoïde rencontre l'ovule cela se passe dans le tiers distal de la trompe hein? ensuite cette œuvre va migrer progressivement pour arriver à la cavité utérine de temps en temps mm -hmm. cette migration est stoppé. L'œuf s'arrête en chemin, surtout du fait d'un état tubaire inapproprié. Mm -hmm. On a un obstacle. Et curieusement, l'œuf arrive à se développer dans la trompe. C'est la grossesse extra-utérine. Quels en sont les signes Premièrement, la douleur. Cela fait mal parce que la cavité tubaire ne peut pas se distendre comme la cavité utérine. Deuxièmement, cela saigne, ça saigne parce qu'effectivement la grossesse ne pouvant pas, se, la trompe ne pouvant pas se distendre, il va y avoir une fissuration de celle-ci et bien sûr une hémorragie. Cette hémorragie est plus ou moins importante, mais comme elle est plus loin que l'hémorragie utérine des règles, par exemple, le sang a le temps de changer de couleur et cela donne une couleur noirâtre au sang et plus précisément une couleur dite sépia, c'est-à-dire une couleur marronnée. Mmh. Voilà. Donc, les signes de la grossesse extra-utérine sont donc la douleur, les saignements. Le, les saignements bien entendu, dans un contexte de retard de règles et de signes sympathiques de grossesse. Les signes sympathiques de grossesse sont des nausées, des, des mal-être, des caractères un peu chimériques, etc., <rire> comme vous connaissez bien, bien mesdames. Sûr, bien sûr. Quelles sont donc les causes d'une GEU Alors. Les causes d'une GE sont nombreuses malheureusement. On va citer la première qui est l'infection tubaire, les antécédents. Cela s'est mm -hmm. passé peut-être il y a très longtemps. D'infections au niveau de la trompe, d'infections de type euh, chlamydiae, mm -hmm. les infections, ce qui est une maladie sexuellement transmissible, transmissible. et qui mm -hmm. provoque des lésions au niveau de la trompe. On va citer les infections banales, les salpingites dues à des, des microbes de tous les jours, les staphylocoques, mm -hmm. les les colibaciles, etc. Les coli. Les -coli. Mm -hmm. Et euh, ces microbes euh, laissent des séquelles au niveau de la trompe qui perd son caractère euh, souple. La trompe est normalement très souple pour balayer un petit peu ce qu'il y a, le contenu des spermatozoïdes, des ovocides euh, et du liquide tubaire. Et cette souplesse est perdue et l'œuf va s'arrêter. On a aussi l'endométriose. L'endométriose est une cause aussi de grossesse tubère, grossesse ectopique, parce que l'endométriose provoque aussi des lésions au niveau des trompes, qui peuvent bloquer la progression, la migration de l'œuf. Qu'en est-il des personnes de nos fumeuses, par exemple, les fumeurs, les personnes qui fument a ah, toujours cette catastrophe. Toujours, la cigarette, c'est la pire des catastrophes parce que la cigarette est une cause étant donné que cette nicotine va engluer les sécrétions tubaires et ralentir le flux du liquide qui normalement est un liquide cool, souple, tranquille. Ce liquide va devenir euh, grassouillé, euh, pas propre et, et favorable à un arrêt de la migration de l'œuf. Alors, on va parler diagnostic. Comment pose-t-on le diagnostic d'une GEU alors, bien entendu, avec tous les signes qu'on vient de dire, ce sont des femmes qui, de toute façon, viennent consulter, et euh, il y a quand même des formes qui passent inaperçues, oui, hein, parce que mm -hmm. la médecine, c'est quelque chose de très compliqué, malheureusement, il y a, mais enfin, restons dans les formes classiques, la femme vient consulter, et... Euh, le plus souvent, elles ont déjà un test de grossesse, parce qu'il y a eu le retard de règles et nous, etc. Et elles vous disent que le test de grossesse, qui est un test urinaire, est positif ou négatif. Mais dans le cas particulier, ce test sera positif. Vous savez qu'il faut trouver quelque chose. Vous cherchez, vous faites une échographie. Première chose, la cavité utérine est, est vide. Et vous trouvez ce qu'on appelle le trait, le trait de vacuité. Ce trait veut dire que les deux faces de la muqueuse utérine sont accolées, il n'y a rien dedans, il n'y a pas d'œuf. Et en regardant bien, ce n'est pas toujours très facile à voir, parfois c'est très évident, ça saute aux yeux, mais parfois il faut chercher, il faut vraiment chercher. Parce que vous avez des anses intestinales qui gênent, vous avez des vaisseaux sanguins, etc. Et vous trouvez le plus souvent une petite tuméfaction dans laquelle parfois vous avez la chance de trouver un embryon avec un cœur qui bat, c'est le bonheur. Vous posez le diagnostic de grossesse extra-utérine, c'est dorénavant une urgence. Quels sont les facteurs de risque Alors, les risques de la grossesse extra-utérine, bien sûr, c'est l'hémopéritoine, c'est-à-dire l'urgence dont je parlais tout à l'heure, c'est le saignement de la grossesse extra-utérine qui peut être plus ou moins abondant, voire inonder le péritoine. C'est l'hémopéritoine, c'est l'inondation intra-péritonéale par du sang. C'est ce qu'on appelle. Couramment l'hémorragie interne. Ce sang, on le voit facilement en échographie dès qu'on a un petit peu l'habitude. Et, euh, et, et euh, ce, ce sang remplit tous les espaces entre les anses intestinales, etc. Et on pose à ce moment le exercice de la grossesse extra-utérine. Quelles sont donc les conséquences justement de, de l'hémorragie euh, voilà, voilà. Alors, lorsque vous êtes comme ça, bien entendu Roselyne, vous n'allez pas bien parce que vous allez très vite tomber dans les pommes. Mm -hmm. Tomber dans les pommes parce que vous n'avez plus de sang. Quand on regarde votre muqueuse au niveau de l'œil, mm -hmm. elle est pâle, comme un linge, les, la muqueuse est, est vraiment très pâle. Vous savez qu'il n'y a pas beaucoup de globules rouges et il faut aller au bloc le plus vite possible. Le, la grossesse extra est une urgence vitale. Il faut extirper ceux qui saignent, arrêter l'hémorragie et sauver la personne. Quel impact sur la fertilité puisque... Alors, elle est évidente, parce que la grossesse extra-utérine, vous avez deux solutions, ou bien vous perdez la trompe, ou bien vous ne la perdez pas. Alors, ce qui m'amène à dire que si la grossesse extra-utérine n'est pas trop évoluée, s'il il n'y a pas de rupture tubaire, etc., on peut faire un traitement médical qui consiste à prendre des comprimés, qui vont faire fondre la grossesse et permettre de sauvegarder la trompe. Très souvent... La grossesse extra-utérine extra enlevée, la trompe, n'est pas toujours de très bonne qualité et on peut avoir des récidives de grossesse extra-utérine dans le futur. Donc, euh, on ne peut pas crier victoire à 100%, mais d'avoir déjà sauvé euh, l'intéressé, c'est déjà quelque chose de très bien et dont on est fier et on est content. Oui. Non c'est ouais. donc, euh, donc euh, la grossesse extra se traite en particulier médicalement lorsqu'on peut sinon c'est la chirurgie et euh, j'ai oublié de vous dire qu'un des temps importants de, du diagnostic lorsqu'il n'y a pas tout ce tableau d'hémopéritoine, lorsqu'on est en amont c'est la celluloscopie petite mm -hmm. intervention qui consiste à glisser une caméra dans le ventre, le ventre. Mm -hmm. et pour voir les organes génitaux et là aussi pareil on a la chance de voir une tuméfaction au niveau tubaire qui correspond à la grossesse. Et ça veut dire qu'il faut intervenir et enlever la, la grossesse. Donc, l'impact sur la fertilité, c'est ça. On perd une trompe, on peut encore tomber enceinte sans problème avec l'autre trompe, c'est pas grave. Mais si on perd les deux, alors là, on ne peut passer que par la fécondation in vitro. J'avais déjà dit dans un autre, autre exposé qu'on ne qu'on ne parlait plus tellement de femmes stériles, on ne parlait pas de femmes stériles lorsqu'il y avait la possibilité de faire quelque chose. Donc, on a droit à la fécondation in vitro, vous n'êtes pas une femme stérile, vous êtes une femme hypofertile. D'accord. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de sauver des patientes, enfin des, des, des embryons euh, qui soient mal placés Vous m'aviez au préalable dit que dans les grossesses jumelaires on pouvait avoir... Euh, il... In... Euh, une grossesse bien placée et une autre mal placée D'accord. alors là c'est un cas particulier ça existe, c'est très très rare mais cela existe, on peut avoir une grossesse ectopique, une grossesse mm -hmm. extra-utérine et une grossesse intra-utérine c'est une grossesse gémélaire mais malheureusement il y a un des deux œufs qui s'est arrêté en chemin et qui, a de... qui donne la grossesse extra-utérine alors là évidemment il faut aller très doucement lorsqu'on fait l'intervention pour ne pas bousculer ce petit œuf dans son nid l'œuf qui est bien placé et enlever l'œuf le, le, qui est mal placé avec beaucoup de précautions, on arrive à sauver effectivement la grossesse bien placée et ce qui donne malheureusement une grossesse monofétale, on a perdu un jumeau, mais c'est pas grave la grossesse peut continuer, c'est magnifique c'est beau. Jamais, jamais. Ah, une grossesse extra on arrive à sauver Jamais. Jamais Une grossesse extra jamais ça a été tenté, sinon on a déjà une perte de qualité, on a déjà... Oui, le sang, les pertes, voilà. C'est pas possible. Eh bien, docteur Marie-Silver, on arrive au bout de cette émission. En conclusion, est-ce que vous aurez un petit mot, petit, une petite anecdote pour nous Oui, alors... Euh, euh, L'anecdote, c'est que je me suis retrouvé un jour dans une consultation d'autogénie de, donc des jeunes femmes qui viennent consulter pour demander une IVG. Au moment où j'arrive dans la consultation, une jeune femme tombe et je crie tout de suite Préparer le bloc, c'est une grossesse extra-utérine. Je vérifie l'échographie, c'est une grossesse extra-utérine. Une jeune femme n'a aucune raison de tomber dans une consultation lorsque vous savez déjà qu'elle vient demander une IVG ou qu'elle vient pour, avec un retard de et tout. Ça, c'est l'anecdote. Et la petite phrase <rire> La petite phrase du jour, encore, je vais vous dire ce que j'ai déjà dit dans une autre émission. La grossesse extra-utérine, me disaient mes profs, Lorsque j'étais étudiant, en y pensant toujours, on n'y pense pas assez. C'est un diagnostic difficile, c'est un diagnostic qu'il faut faire, qu'il ne faut pas rater. Malheureusement... Avec les appareils modernes d'aujourd'hui, c'est difficile, mais ça peut encore arriver qu'on passe à côté d'une des grossesses extra-utérines et si on y pense toujours, on demanderait à la personne de revenir un jour plus tard voire deux jours plus tard pour revoir la question et peut-être qu'on aura le temps de voir apparaître la petite activité cardiaque dont je vous ai parlé et mettre en évidence la grossesse extra-utérine. G.E.U. Merci docteur Marie-Silver. Nous arrivons au terme de notre émission. Mesdames et Messieurs, merci Merci d'avoir assisté à ce Top Santé de TV. Merci d'avoir euh, pris le soin de nous parler de la grossesse extra-utérine qui est une urgence médicale. Prenez soin de vous et prenez soin de vos proches. Nous nous retrouvons dans une autre émission pour parler de fertilité. cette fois-ci chez les hommes. A bientôt, merci à tous. Au revoir.